Alors, la deuxième question, le deuxième tirage que j'avais envie de faire, puisque euh, je me sens euh, pleine d'énergie aujourd'hui, donc dans ce cas-là, faut en profiter, je vais demander s'il va y avoir des mouvements sociaux en France, entre, on va dire, entre le printemps et l'automne. On va voir avec la triade, et puis après, je vous ferai euh, euh, éventuellement un développement avec le Grand Oracle français. Alors, est-ce qu'il va y avoir quelque part à ras le hein. Donc, des manifestations en France entre le printemps et l'automne. Donc, en fait, sur le reste de l'année 2021. Voilà. Alors, toujours mon tirage en croix. On y va. Réussite et justice. Euh... Alors, ça peut vouloir dire que il y a quelque chose en relation avec la loi où il y a une réussite qui va entraîner des lois. Alors, je ne sais pas trop. Bon, on va voir. Alors, est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il va y avoir des mouvements sociaux en France J'en ai deux qui sont sortis dans ce cas-là. Je les prends. Voilà, des mouvements sociaux en France. Hein. Alors, pour l'instant, ça ne bouge pas. Enfin, j'ai la bénédiction. Alors, j'ai deux cartes qui sont sorties science et papyrus. Et en bas, naissance. Bon. Ça me fait penser quand même au, à tout ce qui est médical en haut. Euh, en relation éventuellement avec l'étranger plutôt, je me demande si ce pas les lois, ça peut être ça aussi, mais enfin j'ai le côté scientifique qui ressort. C'est plutôt les études scientifiques, en fait, des communications scientifiques, ici, qui fait que pour l'instant, ça bouge pas. J'ai l'impression qu'en fait, les gens écoutent euh, les recommandations scientifiques, hein, ou les médecins, hein, ça peut être ça aussi. Pour l'instant, c'est plutôt calme, hein. bon, ça, ça peut être le virus bénédiction, il y a des autorisations ici. Je dirais que pour l'instant, les Français sont euh, passifs et qu'ils font encore confiance aux médecins. Alors peut-être peut pas aux politiciens, mais en tout cas, ils écoutent les recommandations pardon, les recommandations médicales. Mais il y a quelque chose qui grandit ici. Alors on va voir. Est-ce qu'il va y avoir des mouvements sociaux en France Regardez ici et là. Et à gauche, on va regarder aussi. Alors, sagesse. Voilà, c'est ça. Hein. Prof de sagesse. Ici, il ah, y a le, la lumière. Et c'est une évaluation. Alors, une élévation. Donc, il y a quand même une amélioration ici. Il y a quelque chose qui grandit ou qui se développe. Euh, lumière et sagesse. ça c'est des belles cartes. Hein. Des belles cartes, une espèce de compréhension, peut-être. Ouais. Compréhension pour l'instant, c'est pas. Euh... J'ai l'impression que les gens font quand même preuve de sagesse pour l'instant, qu'ils s'attendent à ce que les choses s'améliorent. Ça bouge pas pour l'instant. Au printemps, ouais, j'ai le printemps qui ressort. Hein. Ouais, j'ai l'impression que d'ici le printemps, ça va pas bouger parce que il euh, y a quand même de l'espoir que les choses s'améliorent. Hein, je pense. Hein. Alors, on va essayer de voir un peu plus dans le temps, parce que là, j'ai parlé comme, c'est que j'ai parlé du printemps, mais enfin jusqu'en automne. Il va y avoir encore des mesures euh, législatives, donc des lois, ah, et qui vont passer par des restrictions. Bon, encore une fois. Hein. Ouais. Il va y avoir vraiment des mesures. Euh, ouais. Des mesures de loi qui vont passer. Alors, par rapport à la protection. Alors protection des personnes ou protection par rapport au virus. Hein. Pour l'instant, ça ne bouge pas. Ah, il y a quand même le malheur qui sort. Bon. Alors, c'est curieux parce que. Moi, mon sentiment, c'est que pour l'instant, ça ne bouge pas, même s'il y a des. Des petites manifestations de ci, de là, ça reste quand même assez. Euh, comment dire C'est des petits foyers en fait. Hein Mais il n'y a pas de grand, grand mouvement. Par contre, j'ai l'impression qu'il y aura des lois. Qu'au moment où certaines lois vont passer, là, il va y avoir quelque chose. Il y a une attente quand même. Hein Alors. Ouais, il y a des lois qui vont entraîner pas mal de doutes et de questions, de remises en question. Alors, ouais, il va y avoir un ras-le-bol. ça, ça veut dire aussi que... Alors cette carte-là, en fait, c'est pas tout à fait, c'est pas vraiment le pardon. Moi, j'ai toujours appris, quand j'avais pris mes cours de triade, il y a plus de 20 ans de ça, que c'était aussi une carte qui pouvait dire qu'on n'avait pas envie de... Alors qu'on n'avait pas envie de se battre, mais aussi qu'on avait, qu'on en avait assez d'une situation. Pour moi, c'est un ras-le-bol. Il y a un choix qui va être fait, qui va devoir être fait, qui mène à l'illusion. Hein. Je ne sais pas si c'est les masques ou autre chose. Épreuve. Donc pour l'instant, ça ne bouge pas. Hein. Ça bouge pas, ça bouge pas. Situation difficile, oh là là, message, Ouais, ça va mettre du temps, parce que si vous voulez, moi je vois quand même en, en astrologie, je crois qu'en plus je suis pas du tout la seule astrologue, hein. euh, mais bon, moi je travaille différemment, donc euh, bon, je vois pas forcément la même chose que les autres, mais enfin apparemment les autres astrologues sont d'accord sur un point, qui est que ça va bouger quand même, en France, mais moi avec toutes les cartes que j'ai sorties, euh, je dirais que ça va mettre du temps, que ça va passer d'abord par des mesures légales, donc des nouvelles lois qui vont entraîner quand même beaucoup de, Alors, de malheurs passés, euh... enfin, oui, enfin de malheurs, hein. euh, que ça va entraîner des gens qui vont, des... on va se poser des questions, mais il y a quand même un ras-le-bol, il y a des prises de décisions qui vont être faites, qui vont conduire encore à des illusions, il y a beaucoup, beaucoup de, de choses que l'on ne voit pas, on ne voit pas la vérité. Ce qui fait que finalement, on va retourner vers les épreuves et euh, l'isolement. Là, par contre, ensuite, il y a des choses qui vont être communiquées. Communiqué, pardon. Il va y avoir... Alors, ça peut être les médias, mais je ne suis pas sûre que ce soit les médias officiels. Ouais, ça va mettre du temps. Bon, alors pas tout de suite. Le jeu ne m'a pas dit euh, oui ou non. Il m'a dit simplement qu'il allait y avoir pas mal de mesures encore qui vont entraîner encore la tristesse, la dépression, c'est la carte du malheur. Hein. Ça va conduire à des périodes de doute. Moi, je, moi mon sentiment, c'est que euh, tout le monde est perdu. Que Personne ne sait exactement euh, qui croire, que croire, euh, voilà. Donc, on va, dans ce cas-là, on va regarder avec mon troisième jeu que j'utilise de temps en temps. Mais attendez-vous quand même dans les prochains mois à des mesures euh, enfin des, des mesures légales, hein, donc des lois, qui vont faire que la situation ne va pas s'arranger. Alors, on va faire un, un tirage ouvert. Je vais simplement regarder un petit peu s'il y a des choses qui vont bouger en France. Donc, c'est un tirage un peu long. va demander que les choses vont bougé en france alors ouverture et et ruisseau bon <rire> ça veut dire en fait que les choses bougent mais alors, très lentement hein. voilà c'est un jeu qui fait 111 cartes donc il est très très grand alors on va regarder hein, ce qu'il va y avoir des choses qui vont bouger en France. On va mettre, la carte, on va mettre une carte au milieu cette fois. Hein. Voilà. Donc ici euh, l'expérience, le défi alors le challenge. Ouais. Il y a des choses qui bougent. Alors la fête, le ruisseau et la liberté. Ah oui, la liberté, c'est bien le thème, hein. La liberté qui est au milieu, nos libertés. Nos libertés. Alors, lenteur et rapidité. Ouais. Un défi ici. Oui, en fait, c'est euh, ce à quoi on est confronté. Fête, tentation de faire la fête ou fête et tentation. Je pense toujours au restaurant, moi. Euh, pour retrouver nos libertés. Oui. Bon, ok. Donc pour l'instant ça bouge pas, hein. c'est ça que ça veut dire. Hein. Tout ce qui est euh, le retour à nos libertés, euh, bof, ça bouge pas. Il y a quand même une invitation ici. Là, il y a une solution, mais ça passe par la mort ou la fatalité, décidément. La tour, la tour prend garde. Et le soutien. Bon, alors. L'hospitalité, ça c'est quand on voit les gens, quand on les invite. Pour l'instant, il n'y a rien qui se passe du fait des décès. Il y a toujours les questions de. Alors, observation, défense, hein, donc de protection. Bon, ça c'est la situation actuelle. Ça veut dire que euh, pour retrouver nos libertés, là bah pour l'instant, il n'y a rien qui bouge du fait justement des décès on est toujours dans une situation où on observe. J'espère que vous voyez bien les cartes. Où, euh, où on observe et où on se protège. Mais en enfin, face, il y a une solution. Alors, une solution euh, peut-être apparente, hein, on va voir. Combativité, force. Là, ça bouge, par contre. Cimetière et protection. Donc, se protéger par rapport au décès et instabilité. Ouais. Obligation. Bon, bah, c'est pas mal. Il est pas mal, ce tirage. Il est pas mal. Alors, j'essaie de vous expliquer un peu, parce que j'ai parfois les, les pensées qui viennent. Et il faut que je les attrape au vol avant que mes intuitions s'en aillent. Bon, ça veut dire qu'en fait, on est confronté à une situation de, de défi, effectivement, par rapport à nos libertés que l'on aimerait retrouver, que pour l'instant, ça ne bouge pas, du fait des décès qui sont toujours là, et qu'on est toujours dans une situation de défense. Hein, donc, la tour, la tour, on se protège, la tour prend garde, hein, comme je dis. Donc, ça ne bouge pas, et on est aussi dans une situation en même temps d'instabilité hein, pour euh, revenir euh, éventuellement à une certaine euh, certain on va dire contact social ou certaines vie sociale c'est très instable pour l'instant mais en face ici il y a quand même de la combativité et au milieu j'ai quand même nos obligations alors ça veut dire quoi ben, ça veut dire que pour l'instant il a rien qui bouge que on est toujours enchaîné par nos obligations et que pour faire bouger les choses il va falloir se battre Ouais, donc ça ça pourrait être dans l'ordre de la question il va falloir se battre pour retrouver nos libertés hein. ça j'en suis sûr ah eh oui regardez j'ai la carte de la privation qui vient de juste de sortir et ici le piège ça veut dire qu'en face bah on est en fait on est on est plutôt là nous hein. on est euh, ici c'est plutôt la situation confronté à un défi et là on est dans le piège on est dans le, la toile de l'araignée donc on est pris au piège pris au piège des privations et le pigeonnier c'est le refuge ah ben ça ça peut être le confinement hein. le fait c'est le confinement c'est le fait de, de s'enfermer chez soi pour l'instant le jeu me montre la situation qui est bloquée par rapport à nos libertés qui sont au milieu hein, le bonheur la liberté euh, mais il euh, n'y a rien qui se passe, Bon, il n'y a rien qui se passe, il rien qui bouge, et la combativité, et eh bien, euh, après, dessus, il y a le, le, la carte du danger ou du piège, donc ça veut dire que même s'il y a de ci, de là des contestations, euh, ben, on est bien englué dans le piège de l'araignée, on ne bouge pas. On, on... Vous savez, quand on est dans une toile avec l'araignée, je ne sais pas si vous avez déjà regardé, Enfin, moi, ce que je fais, je suis un peu bizarre. Hein. Quand je vois une mouche qui est prise dans la toile, généralement, je la libère. Enfin bon, je sais. Bon. Bref, euh, généralement, les insectes qui sont pris dans les toiles de l'araignée sont complètement englués. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont coincés, ils ne peuvent, peuvent rien faire. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que malgré la combativité, euh, on est bien, bien en euh, à hein. Et que pour l'instant, moi, ça ne bouge pas. Donc ça rejoint encore... Mes autres cartes, pourtant, en astrologie, ça bouge. Alors, quand est-ce que ça va bouger Alors, est-ce que ça va bouger Ou est-ce que vraiment, on va accepter tout ce, que, tout ce qui est en train de se mettre en place Le refus. Ah, quand même Bien la carte de l'âne. Privation, refus. Bon, donc là, oui, il va y avoir quelque chose. Je le pigeonnier et le foyer, le nid. Toujours la question de foyer, quand même. Alors, il y a un refus, mais on reste quand même chez soi. Hmm. Il y a un refus. Ouais, il y a la peur. Hein. Il y a un refus. Est-ce bah, que les gens sont contre Mais ils ont peur. Ils hésitent. C'est la carte de l'hésitation. Je vous la montre. Hein. C'est pour ça que ça ne bouge pas. On va continuer à regarder. Toutes les cartes que je mets, c'est que c'est loin dans le temps quand même. Ça va mettre du temps cette histoire. Obstacle infranchissable. Ouais. Rentrée d'argent. Aïe, aïe, aïe. Enfin, aïe, aïe, aïe. Normalement, c'est une bonne carte, ça. Épargne. Il y a les questions financières qui ressortent. cest à dire que les gens, ils osent, ils osent pas trop bouger. Euh, parce que pour l'instant, ils sont encore un petit peu dans le, le côté financier. Hein. Ils ont peur pour leurs finances. Peut-être de plus avoir d'aide, ce genre de choses. Est-ce qu'il va y avoir des manifestations ou pas Parce que c'était ça, ma question. La campagne, bof. L'océan, on est perdu. Et l'avenir. Ben écoutez, pour l'instant, c'est bloqué, bloqué. Bon. Alors, c'est peut-être parce que j'ai tendance à voir un peu à court terme, quand même. Et que là, pour l'instant, il n'y a rien qui bouge. Donc, en résumé, eh bien malgré les, les, les quelques contestations, malgré l'envie de revoir, enfin, d'avoir un retour à nos libertés, eh bien, ça bouge pas parce qu'il y a une crainte, une peur qui fait que les gens restent quand même chez eux, ne bougent pas. Bon, bah écoutez, je regarde en astrologie hein, parce que pour moi, ça bouge quand même. Si vous avez des, des questions ou des, des envies euh, par rapport à certaines questions que je pourrais poser, et eh bien, n'hésitez pas. Hein. Voilà.